Il peut-être que je projette ce que je vous montre. Alors, on va faire, euh, plutôt, je vais vous faire un cours, moins court, je sais pas, on verra, récapitulatif de ce que vous avez vu sur les styles jusqu'à présent. Mais ça, vous allez nous ou on va tout écrire à la main euh, je, je pense que je peux vous l'envoyer. Super. Si vous êtes sympa. Oui Donc les styles, c'est un élément du logiciel, ou c'est un élément de tout logiciel de traitement de texte, puisque ça existe dans tous les logiciels de traitement de texte, qui permet de mettre en forme un document plus rapidement. Et euh, avec comme, euh, comme comment dit, élément principal, l'automatisation. Le but, c'est faire faire au logiciel le maximum de travail pour que nous, on n'ait pas à le faire. Et à l'aide des styles, eh ben, on peut automatiser pas mal de choses, la numérotation des titres, la création de la table des matières, donc on ne doit pas euh, nous-mêmes s'occuper de taper euh, les titres de la table des matières, de mettre le numéro de page, le logiciel est capable de faire tout seul. La numérotation des pages et les changements de forme dans le document, donc l'apparence du document. C'est le logiciel qui va faire ça tout seul. Hein. Donc Les changements de forme, c'est nous qui allons les définir, mais une fois qu'ils sont définis, euh, on ne doit pas aller paragraphe par paragraphe ou titre par titre faire les changements. Ça change pour tous les titres ou tous les paragraphes. Donc J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez au moins pris conscience de ces éléments-là. Quand on a dit que changement euh, du dans le document, euh, c'est tout ce qu'il y avait dans l'article de en fait. Oui, par exemple, changer la police de caractère, mettre des bordures, euh, mettre un fond gris, aligner à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Donc, pour pouvoir... Utiliser les styles, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit en termes de fonction des éléments. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne à chaque élément dans le document une fonctionnalité. Et puis la fonctionnalité, on dira, la plus importante pour pouvoir faire la numérotation la table des matières, c'est celle de titre. Donc on va devoir définir dans le document les différents titres. Et ces titres, ils sont hiérarchisés, c'est-à-dire il y a une hiérarchie, euh, comme dans une entreprise ou à l'école, il y a la directrice, il y a euh, les proviseurs, après euh, il y a les profs, puis tout en bas il y a les élèves. Ah non, pardon. C'est un petit peu comme ça quand même. Dans une entreprise, il y a le patron, on a quelquefois un chef, deux chefs, trois chefs au-dessus de soi. Donc dans un document, il y a une hiérarchie de la même manière, enfin pas tout à fait de la même manière, parce que personne ne donne des ordres à personne, mais il y a quand même une hiérarchie. Et cette hiérarchie, on la définit à l'aide des styles. Donc, on a des styles qui ont différents noms. On a le titre principal, tout d'abord, c'est le plus important, c'est celui en général qui se trouve tout en haut du document, bien centré, en gros. D'accord. Et puis après, on a différents niveaux de titres titre 1, 2, 3, etc. Euh, qui, qui correspondent à, par exemple, un titre de chapitre, un sous-titre, un sous-sous-titre. donc, le titre 1 sera le plus important dans la hiérarchie, et puis plus on descend, plus euh, on a des titres qui sont de moindre importance. Et par rapport à la numérotation, ce qu'on qu qu utilise en général, c'est une numérotation de ce type, avec pour les titres principaux juste un chiffre. Pour les titres euh, secondaires, eh bien, on rappelle le titre du titre précédent, enfin du titre de niveau supérieur. Et puis on a un chiffre, on a une numérotation qui est un peu comme ça. 1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, 2, 1 .2, 1 .2 1. Donc c'est la première chose qu'on va définir en général dans le document, c'est les différents titres. A partir de là, on peut tout de suite demander au logiciel de faire la numérotation automatiquement, et puis tout de suite demander au logiciel de faire une table des matières, une fois qu'on a défini tous les titres. Et puis on a en plus des titres, donc d'autres éléments, les paragraphes, donc le contenu du document finalement, euh, ces paragraphes, donc le style par défaut des paragraphes, c'est standard, et puis on peut définir d'autres, il euh, y en a déjà qui sont définis, ou on peut en définir d'autres styles, pour des éléments particuliers de notre document. Si on a des citations, eh bien, on va pouvoir définir un nouveau style citation, qui va être par exemple en italique, avec un retrait à gauche et à droite, pour faire ressortir la citation. Ou si on décrit un document de maths, on pourrait avoir euh, les définitions, les théorèmes, euh, etc. Donc, il y a plein de... Donc on peut définir des nouveaux éléments. Il y a les styles de listes. J'en ai mis plusieurs ici, des points, des losanges, des tirets, des, des points euh, vides. qui permettent de définir des listes. Les styles de caractères. Donc ça c'est quand dans un paragraphe, donc là, je définis le paragraphe. Quand dans, un paragraphe, dans les différents paragraphes du texte, on veut faire ressortir certains éléments. Dans le document de l'histoire de l'ordinateur, je vous demande à un moment, il y a un exercice, où euh, il faut créer, créer ou utiliser un style déjà existant, je ne sais plus, je crois qu'il faut utiliser déjà un style existant qui va faire ressortir les noms des différents ordinateurs. Le style il doit s'appeler euh, accentuation. Et puis, le style de page, donc ça c'est pas dans la matière pour cet interlà, ce sera pour la prochaine. Donc on peut définir des styles de page. Il y a par exemple deux styles qui sont couramment utilisés, le style première page. Parce que souvent, sur une première page, on n'a pas d'entête, on n'a pas de pied de page, on n'a pas de numéro de page. Donc c'est une page qui est un peu à part, qu'on doit définir un peu différemment. Et puis le style paysage qui permettent de définir une page en format paysage, pour mettre je sais pas, une image qui est plus grande, ou un tableau, ou quelque chose pour lequel on a besoin de beaucoup de place. Donc ça, c'est un peu les éléments théoriques, une vue d'ensemble, une vue globale de, de ces styles. Alors maintenant, si on revient aux documents sur lesquels vous allez travailler, vous avez travaillé, pardon, euh, j'ai volontairement dans ce document mis les titres en couleur pour que ce soit plus facile à identifier. Les styles, on les retrouve là. Ou alors dans le menu Format, Style et formatage. Donc ici, on a les différents types de styles. Ici, paragraphe, caractère, quand on passe la souris dessus, ça, ça nous montre. Style de cadre, Donc ça on n'a pas vu, puis on verra probablement pas. Style de page et style de liste. Il faut faire attention pour le style de liste, on les retrouve ici, dans les styles de paragraphe. Alors la différence entre les deux, c'est que ici ça définit la liste en elle-même, c'est-à-dire où est-ce qu'on va placer les puces, et ici ça définit euh, où ici ça définit le style du paragraphe de la puce, c'est-à-dire comment est-ce que le on peut définir la police de caractère pour les puces, on peut définir la couleur, la taille, des choses comme ça. Alors que ici on définit seulement le positionnement des puces sur la page. clic si droit, modifier on peut pas Si on peut, mais on n'obtient pas la même chose ici. On peut choisir quel type de puce et puis où est-ce qu'on va les placer. Mmh. Alors que dans l'autre, mmh. si on modifie le style, ah ouais. ce qu'on peut changer ici c'est euh, la police de caractère ou l'alignement mettre des bordures etc c'est la différence entre les deux c'est pour ça qu'on le retrouve à deux endroits alors pour appliquer un style il y a deux manières si on n'en a que un à appliquer on se met à l'endroit donc sur l'élément auquel on veut appliquer le style et puis après on peut venir double cliquer ici sur le style qu'on veut lui appliquer donc si on regarde les autres ici ils ont style par défaut et puis celui là vous allez voir apparaître principal Donc, quand on clique sur un élément, le style qui lui a été attribué, s'affiche ici en, en gris ou en bleu. Il y a des styles pour les paragraphes et il y a des styles pour les caractères. Style de paragraphe, ça prend vraiment tout le paragraphe. Si j'affiche ici, les paragraphes ils sont délimités par euh, le pied de mouche. Là. Comme ça. Et style de caractère, c'est vraiment pour appliquer un, un style particulier juste à un endroit, à, à quelques mots dans un paragraphe. C'est la différence entre les deux. Et puis si on a un style à appliquer à, à plusieurs éléments, ce qu'on peut faire, c'est choisir le style, et puis cliquer sur ce... espèce de de peinture là et puis après on peut aller cliquer sur les différents éléments donc ici les titres 1 c'est ceux qui sont en rouge et puis rapidement on met en forme notre document voilà. je vais pas tous les faire c'est pas le but et puis après on peut changer donc les titres 2 je vais juste en faire quelques-uns pour y voir plus clair il faut faire attention de bien cliquer au bon endroit voilà et puis une fois qu'on a fini pour éviter d'aller cliquer et puis après mettre n'importe quoi euh, appliquer le style à n'importe quoi on reclique sur le petit pinceau sur le petit pot de peinture là et puis ça désactive l'outil d'application des styles oui Alors ça c'est un problème du logiciel Bon, ça ne change pas de couleur, on est obligé manuellement de sélectionner le texte et puis d'aller changer la couleur. Euh, ici, on change la couleur. Pas ici. On peut changer automatiquement la couleur du texte. Donc là, on le met en noir. Une fois qu'on a appliqué donc, les titres, on peut s'occuper de faire la numérotation. Donc, je vais fermer ça pour le moment. La numérotation c'est dans les outils, et puis là ce qu'on voit apparaître c'est les différents niveaux de titres, donc du plus important au moins important, et puis là normalement vous n'avez rien à changer, à chaque niveau de titre est associé un style de paragraphe, c'est ce qui fait que les titres 1, hein, c'est les titres de plus grande importance, après le titre principal, le titre 2 ça vient après etc. Et puis là on peut choisir sa numérotation, donc, il y a plein de types de numérotations différents. Et puis éventuellement mettre un caractère après, un tiret ou un point, ou euh, quelque chose de très moche, une parenthèse. Voilà. Et puis ce qui est pratique, c'est que vous voyez ici apparaître, à droite, on voit bien apparaître ici à quoi ça va ressembler. Titre 2, pareil, on peut mettre une numérotation. On peut mettre ABC pour changer un peu. Un caractère après. Et puis là, un élément nouveau qui apparaît, c'est les niveaux qu'on peut afficher. Donc tel que c'est fait maintenant, on affiche seulement la numérotation du titre 2. Mais pour avoir une, pour y voir un peu plus clair, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on affiche la numérotation du titre précédent aussi. Comme ça, ici, on sait qu'on est bah, dans le chapitre 1, et puis euh, dans le chapitre 1, on est dans la section A. cet élément-là, c'est ce qui nous permet d'afficher la numérotation du titre précédent, ou du titre dans, dans le chapitre, du, la numérotation du chapitre dans lequel on se trouve, par exemple. Donc là, on n'a que des titres 1 ou 2, donc on n'a pas besoin de s'occuper des autres. On clique sur OK, et très rapidement, on a une numérotation. Sans avoir à rien faire, finalement. Et puis, si on rajoute après d'autres titres, euh, titre 2, par exemple, ici. et eh bien, le logiciel s'occupe, lui, tout seul, de faire la numérotation. La table des matières, une fois que les styles ont été appliqués, c'est pareil, c'est tout facile, le logiciel sait faire tout seul. On lui demande d'insérer une table des matières. Et voilà. Donc il fait tout seul. Il va chercher tous les, tous les numéros de titres, tous les noms de titres. Il s'occupe de mettre le numéro des pages. D'accord. Ce qu'on peut faire, quand on a un document qui est assez long, avec beaucoup de titres, on peut choisir de ne pas afficher tous les niveaux de titres. On retrouve ici cette, cette notion de niveau. Donc là, par exemple, on affiche les 10 niveaux de titres. Donc ça afficherait tous les titres qu'il y a. Mais on pourrait n'afficher que les titres euh, de chapitres, par exemple, pour éviter d'avoir une table des matières qui est lisible et puis. Pardon Non, la limite c'est 10. Mais euh, un document où il y a plus que 10 niveaux de titres, il faut se poser la question si euh, il, est bien, euh, il est bien découpé, parce que c'est un peu beau. Voilà, donc là on peut choisir affiche comme niveau de titre. Ici on en a deux, on pourrait en afficher que deux. Voilà. Donc Une fois que tous les éléments ont leur style, eh bien on peut s'occuper de la mise en forme. Si je prends ici par exemple les tous les paragraphes, pour modifier on fait un clic droit et modifier. Et puis là on peut s'occuper de la mise en forme, euh, l'alignement par exemple. Souvent, les paragraphes, on les met justifiés parce que c'est plus agréable à l'œil. Euh, on met aussi souvent un retrait. Je vous rappelle, retrait, c'est la partie avant et après le texte. Là, et la, enfin, à gauche et à droite du texte. Et puis, les espacements, c'est l'espacement, c'est un blanc ici qu'on va mettre en haut, au-dessus ou au-dessous du paragraphe. Donc, Ce qu'on a souvent, c'est un retrait de première ligne et puis un espacement en dessous du paragraphe, par exemple. Et l'avantage ici, c'est qu'on l'a changé une fois, et maintenant, partout dans le document, les paragraphes, eh bien, ils sont bien, avec un retrait de première ligne, un espacement après le paragraphe, et puis, ils sont justifiés. Donc on change une fois, et ça change partout. mettre euh, je sais pas, une bordure euh, en haut en dessous on peut augmenter la taille de la bordure mettre une couleur d'arrière-plan très très moche pourquoi ça ne l'a pas fait c'est une bonne question tu non, non ok ça suffit ah parce que j'ai pas mis de bordure voilà donc c'est pas très joli Juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. On peut aussi. Donc, on a des styles existants, mais on peut aussi créer des nouveaux styles. Et on crée toujours un nouveau style à partir d'un style qui existe. D'accord Ici, j'ai une citation. Et je voudrais faire un style particulier pour ma citation. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait modifier, c'est pas ça que je voulais faire. Nouveau. Donc je peux créer ici un style ma citation et l'appliquer à la citation qui est là. Donc pour le moment, ça a pour style, style par défaut. Et la citation, c'est là. Et vous voyez maintenant que ça n'a absolument rien changé, sauf que maintenant, les autres paragraphes, ils ont toujours comme style, style par défaut, mais celui-là, il a comme style ma citation. Donc ça n'a rien changé, parce que le style, ma citation, je l'ai fait à partir du style, style par défaut, et puis pour le moment, ils ont la même apparence. Alors il faut encore ici changer l'apparence de ma citation, en mettant, par exemple, je ne sais pas, en italique, et puis pour faire ressortir la citation, on peut mettre un retrait avant et après le texte, de 1 centimètre. Lieu. Comme ça, ça fait ressortir les citations. Donc, si on avait plusieurs citations, ensuite on pourrait aller juste les sélectionner, leur appliquer le style « Ma citation », elles seraient toutes comme ça. Et puis après, si on change d'avis, finalement les citations, euh, on ne les veut pas seulement en italique, euh, on les veut bien en on les veut plus petites. Et eh bien, ça changerait toutes les citations dans le document. Y a-t-il autre chose à dire? Ouais, je pourrais revenir aussi sur les styles de style de liste. Alors, où est-ce qu'il y a une liste ici là. Donc là Il y avait une, une liste à, à appliquer. Donc style de liste, ici, plus 1. On peut d'abord, sans autre, appliquer ici le style plus 1 à tous ces éléments. Ça nous fait déjà une liste. Et puis après, on peut changer les paramètres. Alors, malheureusement, dans LibreOffice, euh, Libre les paramètres de position des listes, on va mettre celui-là, par exemple, ils ne sont pas forcément très parlants. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la case du milieu, ici, on met le retrait de la plus, c'est-à-dire l'espace qu'on va avoir entre la marge et la puce. 1.5. Et puis dans la ligne... Mis 15. Et puis dans ces deux cases-là, c'est le retrait du texte. Donc c'est l'espacement qu'il va y avoir entre la marge et le début du texte. Et puis on met la même valeur dans les deux. Donc s'il faut en retenir un, c'est celui du milieu. Ça c'est la puce, les deux autres c'est le texte, par déduction. Voilà. Donc là on a 1,5 cm entre la marge et la puce et puis on a ici 2 cm entre la marge et puis -dire on peut mettre le texte, texte. Sur la je pense pas qu'il accepte on peut essayer on peut mettre la même chose 2 et deux par exemple je crois qu'il va quand même faire un espacement ah. donc il apprécie pas trop euh, voilà par rapport aux images, on pense que insérer Oui, juste insérer une image dans le texte. Donc oui, ici. Oui, oui, oui. Si, si. <rire> euh, insertion d'une image à partir d'un fichier. Puis après on cherche l'image. Je ne sais pas trop ce que j'ai comme image. Cours de une maths. Rotation, hein. <rire> voilà. Une belle image. Puis après on peut la placer dans le texte. Et puis on peut modifier ici les paramètres de l'image en faisant un clic droit sur l'image. Voilà. Une notion importante ici, c'est le, le ratio. Si on veut changer la taille de l'image et qu'on ne veut pas qu'elle se déforme, on doit conserver le ratio. Le ratio, ça veut dire les proportions. Donc maintenant, si je veux la faire plus petite, ou ouais, plus petite, 4 cm, et puis que j'ai bien cliqué ici de, de conserver euh, la proportionnalité de l'image, il va automatiquement changer la deuxième mesure pour que l'image elle soit pas déformée. Si on fait pas ça, si on fait pas ça, eh bien on peut arriver à une image déformée. si je mets vite à la place et puis que je dis pas que je veux, voilà, elle est complètement étirée euh, en longueur dans l'image, ce qui n'est pas terrible. Et puis on a aussi, on peut insérer une légende, donc. Euh, qui n'a rien, rien à voir c'est une intégrale en mathématiques programme de quatrième année, rien à voir avec les ordinateurs et puis si vous voulez après modifier le texte de la légende et eh bien, il faut cliquer en dehors puis cliquer dessus Non, ça c'est dans le style de page, et puis ça sera pour la prochaine intérêts. Donc mais ça y est. Mais quand même si on veut faire ça, en fait, si on clique directement sur la feuille, c'est juste ou pas Euh, oui. Okay. Mmh. Donc ici on peut directement mettre en tatipier de page. Oui Euh, de tête je saurais pas te dire faudrait que je réfléchisse pas enfin, que je regarde surtout je me souviens pas. mais oui on peut on peut sauvegarder les styles euh, pour pouvoir toujours reprendre les mêmes d'un document à l'autre ça je peux regarder je connais pas par cœur. c'est mes devoirs pour la semaine prochaine exactement D'autres questions Alors moi je, vous, je vais vous envoyer ça et puis euh, je vous laisse continuer avec les exercices.